L'honorable député Nyokan, Nyokan, il est là. ar rahman, rahim. wa À L'institution de cela. que c'est une chambre qui a fait l'objet d'un roulement. C'est une chambre de roulement qui a été créée depuis le 20 juillet 1991. Cette chambre de roulement a subi une perturbation au cours du trajet par suite de beaucoup de d'événements qui sont liés au bon déroulement même de de la constitution du pays. Parce qu'on a subi beaucoup de, de secousses qui nous ont permis d'être en retard par rapport à, à, à, la, à, à la légalité, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un cadre d'illégalité. Et c'est très clair. Les, les, les événements passés ont eu à le confirmer. Il y a eu beaucoup de rapports d'élections qui sont liés à cela. Donc, avec ces rapports, ça nous a permis d'être à des chevauchements qui font que, même si les gens était dans l'impossibilité possibilité de pouvoir organiser des élections. Certains sont volontaires de donner des perturbations et des prétextes pour allonger leur mandat. Mais dans la réalité, aujourd'hui, on sait que tous les sénateurs sont en position de fin de mandat, de ce qui a été stipulé auparavant. Donc, dans ce cas précis, personne ne se sent victime de le raccourcir ou bien de lui courter son, sa durée de mandat. Personne ne se sent victime. Ce qu'il faut peut-être, qu c'est d'engager une procédure qui nous normes de la légalité. On ne peut pas continuer éternellement à, à suivre euh, une logique réelle. Euh, je voulais dire tout simplement que cette loi, elle doit être votée pour de la simple et bonne raison, ça nous permet de revenir à la légalité. Elle doit être votée pour mettre fin au désordre passé. Mais si on continue toujours dans la même logique de, de, de, de, de, de, de, de, anticonstitutionnelle, ça va nous pénaliser après. Ce qu'il faut, c'est de mettre fin à cela et créer une loi organique qui nous permet d'aller au-devant. Et par rapport à cette série de séances A et B et C, là, la série a a, été tirée au, au, au. la série a a été tirée, il ne restait que la série B et la série C. La série B et la série C, ce sont les derniers qui ont été visés ici par la loi. Donc personne n'a subi le tort, ni l'injustice. Ce qu'il faut qu'il y ait eu un changement, ce changement... Euh, ce grand, est... euh, merci, monsieur l'honorable député. Je vous remercie et vous invite euh... aussi de votre...